Rell, round, round, round, roll, Salut la Pixie Army Salut J'espère que vous allez bien. Et toi aussi Oui, bien sûr. <rire> on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique sans spoiler. Un débrief, mais un débrief un peu particulier puisqu'on tente un nouveau concept, une nouvelle façon d'envisager le truc. Donc surtout, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez en commentaire puisque la prochaine critique, ce sera Thor qui arrive très bientôt. Et si le concept vous plaît, bah du coup, on le reprendra sous cette forme. Est-ce que tu veux parler des nouveautés Oui, bien sûr. Alors déjà, on a un peu, comme, comme tu dirais, une grille maintenant d'évaluation avec différents... Euh différents points qu'on va aborder et auxquels on va attribuer une notation. Donc en gros, on va vous mettre un timecode en bas qui récapitulera les différentes parties, et notamment s'il y a des spoilers ou pas, puisqu'on ne sait pas encore ce que ça va donner. Mmh. Logiquement, dans cette vidéo-ci, il devrait pas trop y en avoir, mais c'est vrai que pour les Marvel, on tourne un peu en rond sans spoiler, donc ce sera sûrement le cas des prochaines vidéos. Donc la première partie, ce sera l'histoire, mmh. euh, sur quatre points. Avant qu'on donne un peu notre avis, est-ce que tu veux résumer l'histoire du film en gros, dans ce film, on suit l'histoire de Buzz et l'éclair, donc le, le ranger de l'espace euh, euh, dont, dont est tiré euh, le jouet euh, qu'on connaît tous euh, et qui est l'un des protagonistes de la saga Toy Story. Ce Buzz et l'éclair se retrouve sur une planète hostile avec sa partenaire Alisha. Bon, en tout cas, pour moi, toute l'intrigue du film et tout ce dont parle le film finalement, c'est euh, bah, comment Buzz l'éclair va tenter de pouvoir rentrer sur sa planète. Bah et rentrer des... sur sa planète et surtout quitter cette planète parce que c'est des rangers de l'espace. Oui. De base c'est quand même leur vocation. Ne plus pouvoir voyager dans l'espace, du coup c'est compliqué. Mais pour moi ça se un peu tu vois. Parce que quand on voyait la bande d'annonce, j'avais grave l'impression qu'on allait avoir... Euh... Un truc un peu à la Star Wars, à la Gazelle de la Galaxie. Tu trouves qu'il y a un gros écart entre la bande annonce et ce qu'on voit dans le film Ouais, moi je m'attendais pas à ça, en tout cas j'ai été surpris sur ça. Moi en tout cas, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que c'est l'un des Pixar que j'attendais le moins. Ouais, euh, effectivement, j'ai vu la bande annonce une fois, mais c'était vraiment pas un projet qui m'attirait. Mais j'étais très surprise finalement de ce que ça donnait. Ouais. Je m'attendais pas à ça. En fait, quand tu regardes le film, dès le début du film, il y a de l'action. Et j'ai trouvé ça très surprenant. C'est vrai, vrai que ça commence. En... Le rythme il est particulier dans ce... Ouais. dans ce film. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est un film où t'as pas de temps mort, je trouve, et plein d'intrigues dans l'intrigue. Mais pour moi, c'est vraiment un film en deux temps, comme dans la haut. Il mmh. y a un avant, avec une intrigue que tu t'attends à suivre et qui va provoquer de l'émotion. Et ensuite, on part sur complètement autre chose, comme dans la haut. Tu vois le moment où, genre, on suit leur mariage et tout, et après, ça part en n'importe quoi avec les chiens et tout ça Ouais. Bah, ça m'a fait un peu cette impression-là pour ce pas film. Pas moi c'est marrant ça ah non du tout pour moi dans ce film on suit Buzz et on l'accompagne dans ses réussites dans ses échecs dans ses difficultés on l'accompagne vraiment tout du Mais long il y a et quand en fait... même pas mal d'histoires dans l'histoire Enfin il y a vraiment une, une séparation entre la première partie et la seconde partie du film. Non, en fait, là-haut, je, là je comprends ce que tu dis quand tout d'un coup, ça part en live et what Genre, on a complètement changé. Mais là, moi, j'ai pas eu ça. Moi, dès, on l'accompagne juste tout, au long, tout du long. Et il n'y a pas de moment où ça devient un peu, désolé de le dire, what the fuck, tu vois. Non, mais moi, je trouve quand même qu'il y a une rupture. Enfin, quand il commence à rencontrer les autres personnages, la tournure que prend le film est complètement différente de la première partie du film. Ah oui, elle est différente elle est différente je trouve mais, mais elle est pas je suis pas en mode mais attends euh, euh, qu'est-ce qui se passe là d'un coup bah genre ça a rien à voir avec le même, début hein. pas vraiment okay. moi je trouve mais après bon chacun son avis tu vois mais, okay. mais bon. du coup tu voulais euh, évoquer un dernier point dans la partie euh, ouais. histoire alors au niveau de l'histoire genre <rire> j'ai pas arrêté de me dire ça pendant tout le film je pense que tu seras d'accord avec moi mais dans ce film pour moi il y a des vraies inspirations qui sont très marqués. Dans ce film, on retrouve un peu d'interstellar. Un peu de Rick et Morty. Ah ouais, Rick et Morty carrément. Ouais, Rick et Morty, ouais. Un peu de Star Wars aussi. Mais Star Wars, c'est très léger. C'est juste au niveau euh, de, de ou... l'intérieur, voilà. Aussi avec le personnage de Sox, qui, qui rappelle un peu R2D2 R2, à certains moments. Un peu de gravity aussi. De euh... ah, toute façon c'était sûr que ce certaines... film allait faire des références à d'autres films Qui euh... se passent dans l'espace ouais. ouais mais je trouve que du coup les références qui sont faites elles sont... Elles sont... Enfin, on, les... on les reconnaît vraiment okay. Bah écoute oui je suis assez d'accord Après euh, moi c'est quelque chose à la... auquel je m'attendais finalement Qu'il y ait quand même euh, des références à tous ces univers là Ma note pour l'histoire est celle-ci 3 sur 4 Je sais pas si c'est lisible <rire> <Je m 'assurerais. rire> Au moins, c'est bien de le dire. Ok. En Pourquoi J'ai passé un super bon moment en regardant le film. L'histoire, elle était vraiment prenante, intéressante, surprenante, euh, notamment vis-à-vis -vis des bandes annonces, comme je le disais. Mais. C'est pas devenu mon Pixar préféré. C'est pas devenu mon film préféré. Je pouvais pas mettre 4 sur 4 Il y a notamment un point sur lequel je vais revenir quand on va parler de la partie émotion, je pense, parce que c'est une catégorie si je ouais. m'abuse, voilà, Là, qui fait que ce sera 3 et pas plus. Je pense qu'on va être à peu près d'accord. Du coup, je me contente, hein, je me reprends juste. J'ai aussi mis 3 sur 4 à <rire> cette partie. Parce que j'ai bien aimé l'histoire, euh, j'ai bien aimé comment on rentrait dedans. Mais comme je l'ai évoqué, je trouve qu'après la partie un peu émouvante, mm -hmm. le truc s'est un peu perdu dans mille intrigues différentes et il y a eu un moment où j'ai un peu décroché. Bon, bah, 3 sur 4 pour chacun. Oh non et tu... Au pire, vas-y, raconte que finalement, les... c'était pas. T'as pris un feutre, euh... un vrai marqueur. Bon, on est dans une. Voilà. <rire> dans une vraie galère de Pixie. C'est-à-dire que j'ai pris un feutre indélébile pour l'ardoise. <rire> du coup, ça ne s'efface pas. Peut-être la... avec du savon et une éponge, mais Du coup, tard... bah, pour la suite, bah, on va pas prendre l'ardoise. Notre seconde catégorie, c'est la catégorie personnage. Est-ce que tu veux qu'on donne la note d'office Moi, je pense qu'on va donner la note et après on va expliquer ce sera mieux. Ok. <rire> enfin, moi j'ai mis 4. T'as mis 4 <rire> sur 4 au personnage Là, les personnages du film, c'est devenu tes personnages préférés, Mais limite non. de tout film confondu. Non, c'est juste que je trouve qu'ils étaient bien écrits. J'ai aimé la diversité des personnages, surtout, et ouais. des personnages qui sortent du lot et qui sont différents d'habitude. La diversité, je suis d'accord, c'est aussi un point que j'ai mis en avant. Franchement, il y a, euh, y a une diversité de personnages, je pense à la, à la reprise de prison, là, qui m'a fait penser d'ailleurs un peu aux personnages de l'Atlantide. C'est quand même pas un personnage que t'as l'habitude de voir. Ouais, j'ai aimé la diversité et j'ai aimé l'imperfection des personnages aussi. Que ce soit Buzz l'éclair avec son côté un peu euh, très stressé, très dans le contrôle, tout ça. Le personnage Dizzy aussi qui euh, a bah, quand même des peurs, des doutes, tu vois. Mm -hmm. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Et j'étais très surprise par les personnages. D'ailleurs, je tiens à faire une analogie. Le personnage de Buzz l'éclair m'a beaucoup fait penser à Captain America. Un peu monsieur parfait, un peu monsieur euh, protocole. Euh, Et alors genre. je dis peut-être une bêtise, mais Chris Evans, c'est ouais. Captain Ouais. Bah c'est la voix euh, originale un peu... Bu... Ouais, mmh. de Buzz. Donc ouais, j'ai trouvé le personnage de Buzz particulièrement bien écrit. Euh, mmh. Il est drôle, il arrive à nous faire oublier euh, le jouet Buzz. Et ça, c'est pas facile. Non, clairement. Mais c'est bien, il a une personnalité complètement différente. Tu trouves ah Bah oui, ah bah, par rapport au jouet, euh, un ouais. peu après, il y a des similitudes. Il ouais. y a des similitudes, mais quand même, euh, il est assez différent. Le sens du devoir et tout, euh, quand même. Hein. Mais vrai. il est moins sympathique. Le... Ah bah au début, euh, il est beaucoup moins sympathique. Oui, ouais, il m'a fait penser à Woody dans Toy Story. Hein dans son comportement ouais dans le côté un peu genre c'est moi qui dirige le game mais attends te bas dans ta story ça devait pas être genre Woody qui était sympa oui, mais... et Buzz qui était pas sympa un truc comme ça non Woody ça aurait dû être le méchant et ils l'ont adouci après ah ok il était complètement pas sympa du tout okay, ça ouais marche. il était pire ok il était pire au niveau des autres personnages aussi ils sont très drôles ils sont euh, bah, très diversifiés comme tu le disais, il y a une vraie diversité dans les personnages. Ouais, ça, ça, ça c'est intéressant. Ils Quel... ont aussi des problématiques et euh, des mmh. problèmes euh, qui, qui leur sont propres. Et ça aussi c'est intéressant. Et ils évoluent aussi euh, également euh, dans le film. Ils arrivent à tous exister à l'écran en fait. Ouais. ouais, ouais, ils arrivent exactement à tous exister. Ouais. Quels ont été tes personnages préférés Ouh, Mes personnages préférés. C'est pour ça que moi je ne mettrais pas non plus la note de 4 sur 4. Parce qu'il n'y a aucun personnage où je me dis... Euh, genre, je l'ai vraiment adoré, tu vois. Mais Sox non, Sox, non mais Sox, c'est clairement euh, comment on dit Sox, quand Sox, même. C'est euh, le personnage un peu mignon, tu sais. Euh, des ah films. mais attends, attends, attends, il est pas juste mignon, parce que. Non, il est mignon, et il est utile et. Euh, c'est rare qu'on arrive à avoir un psychic aussi bien il fait. Il est hein. assez intéressant, notamment pour. Euh, une intelligence artificielle en quelque il... sorte. Pardon, il est quand même vachement dans l'histoire, il est super marrant, il est grave cool. Il est dévoué aussi. Ouais. Ouais, ouais, non, non, non. non. Ouais. Euh, tu moi, vois, je suis pas d'accord. Euh, ce personnage-là, euh, moi, il fait partie de mon panthéon. Là. Ton panthéon des personnages euh, tout film confondu. Que j'aime. Mais c'est parce que c'est un chat aussi. Oui. <rire> du coup, t'es pas très objective. <rire> les personnages sont bons, mais pour moi, c'est pas la note parfaite, tu vois. Ah ouais, alors que moi, euh, je pense que par rapport à mes attentes dans ce film, ça les a explosés. Mais 3 sur 4, c'est une très bonne note. Hein. Oui, mais 4 sur 4, ça en est une encore meilleure. Mais après, le personnage de Buzz est vraiment bon. Est-ce qu'on parle de Zerg On peut en parler, mais de façon très succincte. Ok. Le personnage de qui était également euh, très très bon. On met du temps à le voir vraiment, mais euh, c'est bien. Ça apporte vraiment quelque chose au film, je pense. Ok. Troisième partie, le décor et le son. En gros, euh, le son et l'image, quoi. Moi, j'ai mis 3 et demi. Alors, au niveau de ma note, j'ai mis 3, parce que j'ai trouvé le son et l'image bien, notamment l'image, les scènes qui se passent dans l'espace, euh, voilà, au moment de l'hyper-vitesse, tout ça, vraiment très bien, très très beau, le son aussi est bon, après je, je, vais pas, je suis pas ressorti de la salle avec une musique en tête, avec un bruit euh, je veux dire ça a, pas, ça a pas réinventé par exemple, je vais comparer à Star Wars c'est pas le bruit du sabre laser tu vois. genre je peux pas mettre une note parfaite tu vois je suis assez d'accord avec toi et du coup ça me donne envie de revoir ma note donc je vais mettre 3 plutôt que 3,5 parce que c'est ce qui m'a manqué aussi quand tu regardes le film, ça fait le travail genre tu passes un bon moment mais c'est pas non plus inoubliable, les images par contre étaient très très belles alors ça, rien à dire. Pour un film d'animation, vraiment, c'était carré. Pour le, la partie image, je suis complètement d'accord avec toi. Mm -hmm. euh, j'ai trouvé que c'était hyper réaliste. Limite que ça ressemblait plus à un film qu'un film d'animation. Pour les décors, notamment euh, okay. la colorimétrie et tout. Ça m'a vraiment fait penser aux films Interstellar, Gravity, tout ça. Ouais. Et ça m'a agréablement surprise. Et j'ai trouvé que le vieillissement était vachement bien fait aussi. Je trouve que c'est vraiment très très très bien fait et je trouve que là pour le coup en termes de visuel Pixar est vraiment au sommet de son art. Pour le son, ce que j'ai apprécié au-delà de la musique qui était bonne, mm -hmm. c'est euh, les jeux qu'il y a eu sur les silences et sur les respirations. Ah oh, j'ai pas noté ça. Euh, bah il y a une scène notamment où Izzy est pas forcément très à l'aise mm. et en fait il y a un silence complet et tout ce qu'on entend c'est sa respiration stressée. Ouais. Et j'ai trouvé que ça ajoutait vraiment quelque chose à la scène. C'est vrai. Et j'ai aimé qu'il joue avec ça. Dans, dans la scène en question, euh, ça fait vraiment sens qu'il l'ait fait de cette façon là ouais. mais oui effectivement c'est vrai que c'est bien pensé ça fait Parce très que, film en général dans les films d'animation notamment en même temps les films en général on n'aime on, on pas trop le, le silence on non. aime bien euh, toujours qu'il y ait une musique euh, un bruit environnant mais là dans cette scène là euh, en question effectivement ça fait sens qu'il l'ait fait comme ça ça me fait un peu penser à la reine des neiges où euh, tu as ce moment où Hans euh, bah, est sur le point de tuer Elsa et où euh, du coup elle... Anna met sa main et hum. en fait, t'as un silence aussi à ce moment-là et ça renforce tellement ouais, la scène. et je trouve ça chouette du coup qui joue là-dessus. C'est vrai. Tu voulais ajouter quelque ouais, chose Ouais, je voulais ajouter un truc. Ouais, les bruits du, du petit chat. Ils sont rigolos. Les Ouais. Ils sont ils sont ils sont mal faits, mais <rire> c'est pas grave. Hein. C'est juste que euh, je, je voulais noter dans le son parce que c'est original. Mais ils sont mal faits quand même. <rire> tu vois ce que je veux dire D'ailleurs, ça me fait complètement penser aussi qu'on en a pas parlé, mais Socks il est vraiment indispensable à l'humour du film. S'il ouais, était pas là, chose. Euh... non, il y a d'autres choses qui sont humoristiques, notamment ouais, mais... les personnages qu'il rencontre dans la seconde partie du film. Mais c'est mais... pas Buzz qui rajoute de l'humour, quoi. Il est pas funky, hein. Non, il est pas super fun, non, non. Mais il, il y a un peu d'humour quand même avec lui, hein, encore une fois, notamment quand il enregistre pour le journa... journal de bord. Euh... Ouais. Après, ça, ça fonctionne particulièrement parce que ça nous rappelle aussi euh, le jouet Buzz. Si le jouet Buzz faisait pas ça, ce serait un peu moins marrant. Mais du coup c'est bien, c'est un petit clin d'œil sympa. On va passer à la quatrième catégorie, l'émotion dans le film. Je donne ma note en premier, tu la donnes après Allez. J'ai mis 2,5 sur 4. Alors moi, bah, j'ai aussi mis 2,5 en fait. C'est marrant. On a la même note. Sachant qu'on n'a pas le même niveau d'émotivité sur les films en plus. Non. J'ai été très touchée par euh, la première partie du film, comme je mm -hmm. le disais. J'ai pleuré à ce moment-là. <rire> par contre... T'as pas honte <rire> Non. J'ai pleuré à ce moment-là. <rire> ouais, j'ai pleuré. <rire> ok. Même que euh, dans la salle, je t'ai dit... C'est une honte qu'il me fasse déjà pleurer dès le début <rire> Et je t'ai dit, là-haut l'a bien fait. C'est vrai, après c'était pas le même niveau d'émotion hein, quand même. Faut pas abuser, là-haut était quand même bien Justement, c'est de ça dont je vais parler. Moi. Mais euh, ce qui fait que ma note est aussi basse entre guillemets, mm -hmm. c'est que je trouve que sur la fin du film, pas d'émotion. Ouais, pas du tout d'émotion. Non, et ça pour moi c'est quand même un peu dommage. Hein. Mais j'ai quand même mis une bonne note, enfin au-dessus de la moyenne en tout cas, mm -hmm. parce que j'ai beaucoup ri. Mmh. et parce que j'ai été surprise aussi mais du coup bah, ça m'a provoqué de l'émotion de regarder ce film ouais bah moi j'ai mis 2,5 euh, parce que je vois les moments qui sont faits euh, pour qu'on ressente de l'émotion mais ça m'a pas ému euh, comme d'autres euh, après il en faut beaucoup pour tes comme d'autres films, euh, sur les films parce que si je compare à Coco si je comp... bah, la scène de là-haut euh, moi elle m'aimait un peu bon elle me fait pas pleurer mais elle m'aimait un peu, bon, un peu. Je, je ressens quelque chose genre alors que là je ressentais aussi quelque chose, je ne suis pas un monstre. Mais euh, bon, c'était léger, quoi. Mais je, je, en fait, je, je vois les mécanismes qu'ils qu mettent en place pour nous faire ressentir de l'émotion. Alors que moi, ce que j'aime, c'est me faire surprendre. Que, que l'émotion même me surprenne, en fait. J'ai quand même envie d'ajouter un petit truc, c'est que moi, j'ai été aussi ému par les messages, tu vois, mmh. qui sont transmis dans le film. J'ai aimé les valeurs qui étaient dedans, j'ai euh, été touché par certains personnages. Et du coup, c'est ce qui a fait que j'ai mis au-dessus de la moyenne quand même. Ok. Bon, on va passer à la dernière catégorie, alors. L'originalité et la surprise du film. Donc ouais, au niveau de l'originalité, moi j'ai mis 3,5 sur 4. J'ai mis 4 sur 4. J'essaie entre les deux. Parce que le film est quand même vraiment euh, super original par rapport à ce à quoi je m'attendais. Quand on dit on va faire un film Buzz Lightyear sur le Roger de l'espace, tu t'imagines euh, un certain type de film. Et c'est pas du tout, enfin, c'est pas vraiment euh, le, la direction qu'ils ont donné au film. Et ça c'est vraiment super surprenant. Déjà de base. Après, dans l'histoire qu'ils racontent, dans, euh, dans, ouais, dans dans l'histoire les mécaniques qui sont mises en place, ça aussi euh, c'était vraiment surprenant. Je pense que sur ça on est de toute façon d'accord, hein, puisque bah, moi j'ai mis la note maximale. Mm -hmm. J'ai rien vu venir. À chaque fois que j'imaginais quel tournant pourrait prendre l'histoire, et notamment dans la première partie, j'ai été surprise. C'est compliqué de dire que c'est l'un des meilleurs Pixar. Vraiment très compliqué, parce que pour moi, ça sort de l'originalité que peut nous proposer Pixar ouais, dans les vrai. concepts. Mmh. Mais dans le niveau de surprise dans l'écriture... Euh, dans la façon dont des choses ont été faites, je trouve que c'est quand même un très bon film. En fait, j'ai l'impression que c'est limite pas un Pixar. C'est un très bon Disney. Si je devais re redire une nouvelle fois quelque chose, c'est vraiment que pour moi, il pioche vraiment dans pas mal de, de choses. Du coup, ça pourrait lui faire perdre des points euh, en termes d'originalité. Parce que vraiment, les références, pour moi, elles étaient obvieuses quand je regardais des films. Ouais. En mode, mais ça, ils se sont vraiment inspirés d'Interstellar. Euh, ça fait vraiment penser à Rick et Morty. Voilà quoi. Mais euh, en fait, il le fait tellement bien que ça reste quand même surprenant origi original. Tu vois ouais. Du coup, euh, ça, lui fait pas, ça lui fait pas perdre de points pour moi. Okay. Au contraire même limite. Ouais, ça lui en fait gagner. Ben en fait, ouais. Mais c'est marrant du coup que ce soit aussi inspiré, mais que pour le coup, t'es pas vu les choses venir et que ça ait quand même réussi à te surprendre, je trouve. Ouais, parce qu'en en fait, il prend, il prend des éléments de, de pas mal de choses, mais la façon dont il les assemble, ça reste logique et en même temps surprenant. Et ça, c'est quand même une prouesse. Après, euh, moi le dernier truc que je voulais ajouter, et ce qui a fait que j'ai mis la note maximale. C'est la nouvelle réflexion qu'il y a autour du méchant. Parce mmh. que ça fait quand même, je pense, une grosse dizaine d'années que Disney comme Pixar réinvente le concept du méchant. C'est vrai. On a eu le plot twist, on a eu euh, le méchant qui est finalement pas si manichéen et qui est pas vraiment méchant. On a eu plein de choses. Ouais. Mais là, on est encore sur un autre niveau. C'est vrai. Et je l'ai trouvé très surprenant et très bien réalisé. C'est vrai. Et j'ai beaucoup aimé ce que ça laissait penser, tu vois. Mmh. Et ça, ça m'a fait mettre quatre directs. Ouais, je crois que je, je, je vais la passer à 4, parce que j'ai aucun aspect négatif. Par rapport à ça Par rapport à ça, ouais. Moi, j'ai fait le tour. Du coup, je te propose qu'on termine par ta question qui fâche. Ok, la question qui fâche. Tu préfères buzzer l'éclair ou Toy Story <rire> <rire> <rire> Tu me fatigues. <rire> bah ouais. Ah, c'est difficile. Déjà, ce est qui, difficile. qui est dur, c'est comparer ce film-là et toute une saga, parce qu'il y en a quand même 4 dans les Toy Story. Et puis tu compares ça à, des, à un film qui a forcément eu un impact émotionnel. Tu bien vois. sûr, je sais, c'est la question qui fâche. Je préfère Toy Story. Pourquoi je, je peux pas te dire que je préfère Buzz l'éclair, parce que j'ai pas la même attache. Il est, il est bien fait, hein. Mm -hmm. Mais, euh, pardon, mais Toy Story 3, c'est un chef d'œuvre. Mais rien qu'au niveau de l'émotion. On parle de Toy Story 3, même déjà au niveau de Toy Story 1, genre, Toy Story 1, Toy Story 3... Au niveau de l'émotion, au niveau de l'émotion, j'aurais pas dû en, en faire fait, un 4 moment. Hein, en fait, le truc, c'est que je suis pas attachée à Toy Story 1 mm -hmm. et je suis pas attachée à Toy Story 2. Non, mais Story Mais je suis euh... extrêmement, extrêmement attachée à Toy Story 3. Genre vraiment, ouais, c'est mon préféré. Il est vraiment bon. Ouais. ouais. Du coup, euh... et Toy Story 3, pour moi, c'est un vrai Pixar. Après, euh, si tu me demandes si je préfère Buzz l'éclair ou Toy Story 4, là, euh, c'est Buzz l'éclair. <rire> ouais, mais bon, c'est pas dur parce que Toy Story 4, euh, bon. Mais du coup, toi, t'as le même avis que moi Ouais. Alors, donc nous avons mis 16 ennemis et 15 ennemis, donc je pense qu'on peut dire que c'est un bon film. Mm -hmm. Peut-être pas qu'il marquera euh, définitivement l'histoire de Pixar, parce qu'il euh, n'est pas non plus à ce point-là, je pense. Non. Mais qui a quand même de très bonnes qualités. C'est un bon, non, vraiment c'est un bon film. D'ailleurs, même quand, quand on dit la note de 16, parce qu'en gros c'est 16, j'ai l'impression qu'elle est un peu basse par rapport au moment que j'ai passé euh, en mm -hmm. voyant le film. Je tu suis... vois, si j'avais dû mettre une note euh, comme ça, comme ouais. ça j'aurais sans doute mis un peu plus. Mais c'est vrai que c'est bien de le faire en plusieurs points. comme ça, ça permet... Euh, ouais, et puis, euh, est-ce que tu mettrais par exemple 18 en sachant que peut-être que quand tu reverras le film au deuxième visionnage, il sera beaucoup moins bon, tu vois Ouais, c'est vrai. C'est des vraies questions qui se posent. Moi, je me rends compte que quand je fais des critiques de films à chaud comme ça, et que je revois le film trois mois après, j'ai pas le même avis, hein. mmh. tu vois Ouais, oui, ça te l'a fait pour Lucas, notamment. Ouais. Quoi, mais bon je genre, regrette pas de l'avoir lynché à la sortie <rire> après cette très longue conversation euh, on va conclure cette vidéo yes. merci de nous avoir suivis on espère que ça vous a plu surtout mettez nous un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé donnez nous votre avis sur le film aussi ouais, on bah adore oui. ouais, avoir vos avis je euh, vais voir pour le mettre en podcast également peut-être une version plus longue à voir ouais. en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous ce sera sûrement la critique de Thor sans doute bah, très probablement ouais. oui on vous aime Salut Bisous, bisous, bisous Et euh, pour le post-générique, j'avais envie de finir sur une anecdote du film. Okay. Parce que je pense pas qu'on va spoiler. Ouais. Donc euh, voilà. Euh, puisque bah, dans euh, les coulisses de l'art-of de Buzz Léclair, mm -hmm. il nous explique... Tu vois le moment où euh, Buzz Léclair, il fait une équation pour euh, changer sa trajectoire Ouais. Et ben bah, en fait, c'est une vraie équation. Mmh. qui existe et qui a été réalisé par le père du réalisateur qui était un ancien euh, ingénieur en mécanique et en fait donc c'est une version condensée qu'on a okay. il a travaillé une semaine dessus et en fait c'est vraiment une équation qui serait faite pour changer une trajectoire euh, d'un vaisseau tu vois ok c'est stylé ouais j'ai trouvé ça super cool bah je ouais, me suis stylé. dit que j'avais envie de partager euh, ce fun fact avec vous bisous salut à <rire>